Parce qu'il ne faut pas oublier, Jovenel Moïse, il y a à la fois, le Conseil électoral, mettait sous pied pour organiser l'élection, qui a fait sur mesure, bien entendu, mais en même temps, tout, il a un plan pour faire propre constitution. Mais dans notre groupe-là, il y a parlé d'élection, il y a pas parlé de constitution. Jovenel Moïse, pour qui ça Est-ce que c'est oublié ou ou bien est-ce que c'est d'accord ou pas d'accord et donc, Palais national à travers une n'importe parole Jovenel Moïse Patrick Crispin ta radio a une interview réagit et lui montrer pas content euh dit pas communiqué sa trop importance qui mandé pour machine électorale la lancer rapide presto euh une conseiller président qui c'est monsieur Crispin qui après une question nous déclarer n'a cité c'est haïtiens qui pourrait résoudre le problème pays Ce c'est pas étranger qui pourrait venir bailler dictat et là, nous connaissons que Jean un gouvernement a plongé sur l'étranger pour qu'il y ait le pouvoir. Dans l'interview de la radio Kiskeya, Patrick Crispin fait connait année, année 2021, le pape a transition là-dedans, le pape a coup d'état classique là-dedans, c'est l'élection là, -don, élection là -don. Donc, pour qui ça le mauvais, parce que c'est ça qu'on a micro Vladimir Maurice Ridoué. Par la fierté de la maïsienne, pas la fierté de Héronoyo, de père fondateur, nation, pays d'Haïti, qui c'est yon pays indépendant, autonome, par la fierté de toutes ancêtres, no par la fierté de Dessalines, de Toussaint-Louverture, de Christophe Colomb, Pétion, et par la fierté de chaque grain haïtien capable de venir aujourd'hui aux problèmes haïtiens, des solutions haïtiennes. Il revient à l'haïtien dans son haïtienneté de poser problème et joindre solution entre eux. Voilà pourquoi le président Jovenel Moïse imprime le dialogue, les entrées en dialogue et en communication avec les protagonistes politiques pour qu'ensemble, ils y ont accord Politique à effet de sortir de crise pour signer un pacte de confiance pour une année électorale 2021 faite dans les règles de l'art et que les passé comme année électorale pour renouveler personnel politique là encore à l'esprit et à la pensée fondamentale haïtienne. Nous sommes haïtiens, nous resterons haïtiens. En ah, clair, ça veut dire qui ça selon vous même puisque on a parlé de et les groupe là qui croit que urgence pour pouvoir lui-même avec l'autre institution concernée dans la question élection, yo l'élection, mettez un calendrier de travail pour gagner gengé calendrier électoral qui soutient pour élections en clair vous voulez dire qui ça c'est vous-même vous voulez désintégrer tête comme haïtien désarticuler tête comme haïtien déshaïtianiser tout pour prendre, prendre l'ordre pour ces étrangers pour abdos ça pour faire comme haïtien et eh bien au niveau de l'état ici dans le plus gros niveau de l'état Haïtien. Hein? nous avons des amis nous avons des partenaires sur le plan diplomatique nous traiter ensemble avec eux du respect à respect d'égal à égal nous traiter d'abord yo haïti eux haïti indépendant you il y a Haïti qui gagne autonomie, qui gagne indépendance nous faisons fierté de nos ancêtres qui les gouvernent pour faire de, de nous une nation, yon pays donc. Encore, problème haïtien, solution haïtienne. Nous gardiens entre pouvoir et plusieurs secteurs de la vie nationale, là, c'est sous question échéance mandat président. Au, au niveau de la présidence, nous croyons en avec opposition ou bien avec les divers secteurs. Et sous question ça, pour nous arriver à organiser l'élection. Eh bien, c'est clair, si là, yo, qui met dans la tête, dans le calcul, pas Jean, que à fausser l'arithmétique constitutionnelle là, qui croit que c'est 7 février 2021 que le président Jovenel Moïse pourrait aller. Eh bien, question ça, là, n'a pas continué de travailler, travail pour le peuple, là, ce travail que le président Jovenel Moïse a fait, et que rendez-vous cassé avec l'électorat haïtien, hein, avec le peuple haïtien, hein, pour voter dans l'élection présidentielle qui a et organisée en 2021, pour être capable d'élire les gens qui veulent eux-mêmes remplacer le président Joël Moïse et côté que le président Joël Moïse le 7 février 2022 a fait passer à son pouvoir à Silla qui va démocratiquement élu dans l'élection présidentielle 2021 encore et toujours pas de place pour transition il n'y aura pas de coup d'état classique il n'y aura pas de transition. Patrick Crispin euh, toujours M. Crispin a interview ça Faire a un comité Jovenel Moïse, mettez campé sous pied et les comités consultatifs indépendants qui là pour faire constitution que l'IVLEA l'a dans le travail. Euh, D'après ça, le fait. connaître, il était tout profité euh, pour faire a à travers ministre des Affaires étrangères, gouvernement de facto, Claude Joseph, et gagner une demande qui fait beaucoup contre l'organisation internationale francophonie pour aider Jovenel Moïse, pour capable accoucher et constitution, ça, quel besoin. N'attendez Patrick Crispin, toujours dans le micro, Vladimir Maurice Conseil consultatif indépendant cap travaille sur élaboration constitution. Il hein, a fait travail de mise en place. Il a déjà y a établi y a un calendrier et il a commencé le travail. Il a commencé à prendre connaissance de euh, différents documents qui existaient déjà par rapport à travail antérieur et qui étaient faits pour dériver à d'autres pays ayant leur constitution. Il y a plusieurs gens qui travaillent dans ce sens-là. Ils continuent de travailler, travailler puisqu'ils connaissent bien tant qu'ils sont partis avec eux-mêmes environ 62 jours. Et il ont fait une œuvre qui vaille pour yo permettre qu'ils soient capables d'aboutir eh à tant qu'ils sont partis ensemble avec eux-mêmes pour y présenter travail que supposé être présenté à le mode de ce faut beaucoup hier parce que c'est une demande formelle qui peut beaucoup hier et na qui de demande de ça fait travail ça pour le porter sous qui ça exactement monsieur joseph produit et de mentlant et que au dans le contexte euh, d'assistance de pédagogie, euh, de ce qu'on appelle particulièrement la pédagogie euh, constitutionnelle, et que ça carré les pédagogies euh, qui euh, ont approche pédagogique, dans la question de morphologie, de lexicologie, de texte, de sorte que texte est capable bien fignoler et en tenant compte de réalité, de mœurs pays non, de traditions pays non, de coutumes pays non, et qui pourra que texte capable d'expliquer, très explicite pour que texte constitue constitutionnelle là à tant que moment loi pays pas a gagné top ambiguïté et la dernière qui une interprétation de constitution qui a prêté à équivoque par rapport si toutefois en dans texte là et eh bien que eh, yon rigule qui les doit bien placer non phrase qui pas placée là ça automatiquement a changé sens sans, et sens et les surtout et en institution et puisque les institutions ont pas défini ou les missions de, de institutions régaliennes de l'État, mais là faut que ont approche à la pédagogie institutionnelle et sous question ça pour bien outiller et pouvoir permettre que y qui un problème d'interprétation légale et sur et question donc c'est en ce sens car ça que bien, c'est une aide plutôt pédagogique et par rapport à euh, par rapport à texte constitutionnel a pour élaborer et pour présenter au référendum peuple haïtien et ont soumis et soutenu et que ces peuples haïtiens qui lui-même, dans la souveraineté nationale et populaire ont décidé a décidé d'ôter Haïti une nouvelle constitution ou ou pas doter Haïti une nouvelle constitution. Patrick Crispin, il you know, conseiller Jovenel Moïse, Namiko Vladimir Moïse Sidoué. Samedi 28 novembre, nous attendons tout pour grand